Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de la collecte de données à travers l'exemple d'une enquête. J'aimerais maintenant vous donner un autre exemple de collecte de données à travers un outil qu'on appelle, une approche qu'on appelle le web scrapping, qui correspond à euh, l'aspiration, entre guillemets, de données présentes sur différentes pages internet. Alors, j'ai trouvé comme symbole le l'aspirateur qui, qui symbolise exactement ce qu'on fait avec du scrapping, on va prendre, on va euh, collecter des données sur des centaines, voire parfois des milliers ou des centaines de milliers de pages de manière automatisée. Alors je précise euh, à quoi correspondent euh, ces pratiques. Donc bien sûr, c'est la, la scrapping, et vous m'excuserez l'anglicisme, c'est une collecte qui est automatisée de données sur Internet. Vous allez avoir un robot qui, de page en page, va euh, cibler des éléments d'une page que vous trouvez intéressant et enregistrer les éléments de cette page dans une base de données euh, que vous pourrez ensuite analyser. Euh, et ça, en fait, il y a des logiciels, des packages, des librairies qui sont dédiées juste à ça. Euh, sur Python, euh, vous pouvez utiliser Scrapy ou Selenium ou Beautiful Soup qui vont être des, des, des, des librairies spécifiquement construites pour euh, faire ce travail de scrapping. Alors concrètement, euh, je vous donne un exemple issu de mes recherches et même une page euh, qui correspond à celle de ma thèse où, euh, où on va aspirer des données d'intérêt. Je veux par exemple euh, collecter des données sur des centaines de milliers de thèses. Et euh, ce que je veux avoir, c'est le nom, le prénom du doctorant, euh, je veux avoir la date de soutenance, euh, évidemment euh, le titre, et euh, dès que possible, ensuite, on va euh, remplacer le nom et le prénom et l'anonymiser euh, pour pouvoir le traiter, l'ensemble éventuellement de manière anonyme. Alors, comment est-ce qu'on fait ça On va sur la page euh, du site euh, thèse.fr et vous voyez, euh, dans le petit carré rouge, mis, il y a le nom et le prénom. Et comment est-ce que j'ai exactement accès à comment j'aspire, entre guillemets, cette information euh, Il va y avoir ensuite le titre. Et qui va être une information légèrement différente. Et tout l'enjeu, c'est de savoir, euh, en fait, euh, comment faire pour que euh, ce titre et ce nom ne se retrouvent pas dans la même colonne de votre base de données. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des solutions commerciales. Hein. Vous prenez Data Miner si vous voulez débuter sur des petites tailles de bases de données. Vous pouvez raisonnablement faire euh, utiliser un logiciel comme ça pour faire des recettes, entre guillemets, et sans même savoir coder, vous, lui, vous avez des petits outils qui vous permettent de cibler les éléments des pages que vous voulez. Vous pouvez lui dire même d'appuyer sur tel bouton, de, de, de dérouler la page pour aller jusqu'en bas. Il peut y avoir pas mal de choses. Mais si vous voulez aller plus loin et collecter de, de gros jeux de données, ce type de solution commerciale va vous coûter assez cher. Donc avec un outil comme Dataminer, ensuite, vous allez compiler dans une base de données les différents éléments euh, que vous aurez collectés. Donc là, c'est la base de données euh, issue d'un scrapping que j'avais réalisé. Euh, le problème, c'est euh, que certains éléments sont parfois plus difficiles à extraire que d'autres dans une page. Et il est fréquent que certaines informations cruciales ne soient pas accessibles euh, avec euh, les outils proposés par Datamaner. Alors, je vous montre comment ça marche. Avec DataMiner, par exemple, on va avoir un outil sur un panel de droite et qui va nous permettre de sélectionner exactement les zones qui nous intéressent sans avoir à taper la moindre ligne de code. Euh, le problème avec cette approche, c'est que parfois on n'arrive pas à sélectionner exactement les éléments qui nous intéressent et ensuite l'entreprise facture passer un certain nombre de lignes collectées. Euh, du coup, il y a une alternative. On inspecte la page, c'est très facile de trouver la commande pour regarder le code HTML qui se cache derrière votre page web et si un élément vous intéresse vous pouvez inspecter l'élément, l'élément ça peut être par exemple le titre de la thèse, et trouver son chemin dans la page HTML. Il y a ce qu'on appelle le Xpath et une fois que vous avez ce chemin, vous l'insérez donc au sein de au sein de votre code, et avec simplement quelques lignes, hein, vous voyez euh, l'essentiel de mon scrapper, son code est, est présent sous vos yeux, hein, ce n'est pas, pas du tout compliqué, euh, vous pouvez extraire sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pages, l'information qui vous intéresse. Et ça donnera quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est un travail que j'ai réalisé avec mes étudiants euh, sur les, les, les titres de thèse, les, les, les résumés de thèse, etc. Alors, en termes de conclusion, euh, tout d'abord, j'aimerais sou sou souligner que euh, beaucoup de sites, en fait, bloquent le scrapping. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'utiliser euh, des outils de scrapping et ils vont les détecter. Dès que vous avez des robots qui vont commencer à aspirer des données, ils vont euh, mettre en place des techniques qui vous permettront, euh, qui, qui bloqueront votre travail. Et même, il peut reconnaître votre adresse IP, c'est-à-dire en guillemets votre identité numérique de votre ordinateur et euh, la bannir d'un site, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit euh, de, de vous connecter à ce site ou d'aspirer de, des données de ce site. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est important de savoir que certains sites comme Facebook, par exemple, possèdent des anti-scrappers, ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles à, à contourner, mais que même si c'était faisable techniquement, euh, ça peut être absolument illégal. Donc euh, souvent dans le scrapping, on est euh, dans des zones grises, il y a beaucoup de choses qui sont légales, heureusement. Mais méfiez-vous, euh, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Et donc le scrapping pose énormément de problèmes en termes notamment de droit à l'oubli. Et donc ayez une pointe d'esprit critique et toujours posez-vous la question, même si c'est techniquement faisable, est-ce que j'en ai le droit